Vision Civil Pro est l'application la plus complète de GeoPlus pour gérer vos travaux d'infrastructure. Notre programme est de loin le plus efficace pour gérer vos modèles numériques de terrain, intégrant toutes les fonctionnalités LIDAR, terrain et mobile, et tous les outils essentiels à la production de vos travaux de génie civil. Vision Civil Pro vous donne maintenant la possibilité d'importer vos classes et régions extraits de votre nuage de points LIDAR. Vous pouvez maintenant générer des surfaces et simplifier votre nuage de points pour mieux représenter les comportements de vos surfaces. Ainsi, vous pouvez mieux analyser vos projets en ayant une vue avant et après. Construisez des modèles de routes ou créez des routes théoriques sur une surface pour calculer le remblai des blés de chaque matériel contenu dans une surface. Vision Civil Pro performe quatre méthodes de calcul des volumes. De surface à surface, de grille à grille, par section et par solide. Cette fonctionnalité vous permet de vérifier vos résultats de manière efficace et d'ajouter de la précision à vos preuves. La méthode solide vous permet de calculer des surplombs, des solides complexes et des trous qui vous offrent des résultats impossibles par calcul de volume standard. Vous pouvez également voir le remblai des blés planimétriquement avec la méthode de surface à surface afin de mieux juger votre projet. Personnalisez vos profils et sections pour le bureau et générez facilement des graphiques de vos surfaces. Visualisez les courbes verticales, les différentes couches de matériaux et les pentes exactement de la manière que vous le souhaitez. La création, l'édition et la triangulation des surfaces peut désormais être aussi facile et rapide que vous le souhaitez. Il suffit de sélectionner les points et lignes de discontinuité, les trianguler et créer automatiquement votre contour. Vous pouvez également inverser les triangles, créer des trous, simplifier vos points, tailler le contour, ajouter de différentes couches de matériaux et beaucoup plus encore. Vision Civil Pro vous donne également la possibilité de créer des plateformes de raccordement au terrain naturel ou encore produire et éditer vos plans de conduite souterraine. Si vous désirez en savoir davantage sur cette application qui améliore considérablement le rendement de vos projets, visitez notre site Web.